Bonjour les amis nous sommes le 3 juin 2020 donc il est 15h ici à Tenerife, 16h en France. Qu'est-ce qu'on voit devant nous ben, On voit un ma magnifique marché haussier depuis plusieurs jours donc euh, le Dax comme beaucoup d'autres indices euh, est en train de monter et on ne sait pas jusqu'où il va aller mais euh, on en tout cas constater que la tendance est fortement haussière. Donc euh, encouragée par les, les banques centrales qui essayent peut-être de rattraper euh, totalement la perte qu'on a eue avec le, le coronavirus sur les, sur les marchés. Donc on a largement dépassé les 61,8% de retracement de Fibonacci et là ben, on est à peu près à… On est à 12.348-12.350 maintenant pratiquement euh, donc euh, début juin. Donc on a refait une grosse partie de la perte euh, qu'on a eue ici avec cette grosse, euh, grosse chute euh, des marchés. Donc c'est très bien et pour nous euh, traders ben, qu'est-ce qu'on fait Principalement on va essayer de trader dans le sens de la tendance, c'est ce que j'explique dans mes formations. Maintenant je suis en train de me former avec un excellent trader donc qui a des performances vraiment très très bonnes à arriver à prendre plus que les trades en tendance c'est-à-dire à essayer donc de prendre les trades à contre-tendance également. C'est quelque chose que moi j'ai évité de faire jusqu'ici mais Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on se tourne les pouces pendant parfois une demi-heure, une heure avant d'avoir une configuration vraiment bien lorsque le marché a une, une réaction donc à la hausse qu'il fait. Donc on voit très bien ce genre de choses. Ici on est donc sur des bougies euh, un jour donc chaque bougie correspond à un jour. On pourrait se dire ben, il suffit d'acheter et d'attendre. Oui mais ça se passe pas comme ça sinon ou bien vous devez prendre une très très petite position ou bien vous devez mettre un stop loss très loin euh, pour, euh, pour ne pas risquer d'être euh, touché, que votre stop loss soit touché lorsqu'il y a une respiration du marché. Donc ce n'est pas la bonne technique. Donc vous savez que moi ce que je privilégie c'est le scalping et euh, il y a beaucoup de traders qui ont de bons résultats en scalping aussi mais ça veut dire lorsque vous êtes très fort en scalping que vous faites des trades je dirais chirurgicaux où vous arrivez à prendre quasiment tout ce qu'il y a à prendre sur le marché. Donc si vous arrivez à faire euh, des trades en tendance vous allez bien sûr faire de très beaux trades et vous pouvez en faire beaucoup en scalping, mais si en plus vous arrivez à prendre les trades en contre tendance, ben là euh, là c'est bingo hein, <rire> vous faites sauter le casino et euh, c'est ce que j'essaye euh, d'apprendre maintenant, de maîtriser ça pour arriver à prendre les trades donc à contre tendance, donc euh, au meilleur moment et sortir bien sûr euh, au bon moment aussi euh, en protégeant ses positions, mais tout ça c'est une technique assez avancée que je suis en train d'étudier et lorsque je la maîtriserai ben je, je, vous, je vous transmettrai probablement mon savoir dans une prochaine formation. Mais en tout cas déjà actuellement avec ce que je vous ai donné dans mes formations au Scalping 1, 2, 3, 4 donc qui est sorti ce mois-ci avec ma formation Ishimoku, ben vous avez déjà de quoi faire et les témoignages que je reçois de mes étudiants qui ont commencé à pratiquer donc euh, ce qui est dans ma formation Scalping 4.0 est très, bon, très bonne, vous pouvez aller voir donc les témoignages que je reçois par email, vous les voyez donc ici en dessous de la vidéo. Vous allez sur Serge de Moulin avis et c'est là que je copie donc les témoignages de mes étudiants et euh, vraiment je suis très content du résultat. Ça a été des mois de, de travail pour sortir cette formation 4.0 mais euh, ça devient vraiment, mes formations deviennent vraiment euh, excellente, euh, et je, je suis très content du retour de mes étudiants. Donc, ce que je vous explique, c'est que, effectivement, là, on est dans un marché haussier, et comme vous, vous le voyez, on a le stochastique qui est haussier, qui est, qui est suracheté quand même depuis plusieurs jours. Hein. Donc, vous voyez ici, euh, ça, fait, ça fait quoi Ça fait quasiment 10 jours qu'on a un, un stochastique suracheté, et qu'on n'a que, que des bougies vertes euh, en Kenashi ici. Donc euh, ben, ça peut se retourner à n'importe quel moment, on peut avoir une réaction comme on voit ici. Mais en tout cas actuellement c'est haussier mais il faut bien sûr maîtriser bien les marchés, euh, faire en sorte que vos positions que vous prenez même dans le sens de la tendance vous les protégez rapidement et vous protégez rapidement vos gains. C'est ce qui vous permettra de faire euh, des belles séries de trades gagnants. Alors donc ce que je vous explique c'est d'arriver à prendre les trades en contre-tendance pourquoi Parce qu'alors vous voyez ici en une minute lorsqu'on a une réaction comme ceci eh bien euh, ça fait quand même quelques points que vous pouvez gagner de cette manière-là et vous repositionner à la hausse pour reprendre le marché dans le, sens du, dans le sens donc de la tendance haussière mais il y a quand même de quoi, de quoi faire avec tous ces trades en contre-tendance ici qui vont nous permettre à l'avenir une fois qu'on maîtrisera bien cette technique de gagner beaucoup plus que ce qu'on gagne en attendant seulement les, les mouvements qui sont, qui sont dans, dans la tendance. Donc c'est une technique assez avancée qu'il faut maîtriser. Il faut arriver bien sûr à prendre des traits très rapides en scalping et les protéger très rapidement. Donc pour ça l'idéal euh, c'est la plateforme ProRealTime. Ici je suis là, sur la plateforme Etoro et on fait des, des très bons trades également en scalping il euh, n'y a pas de problème. Mais euh, pour arriver donc à prendre euh, le meilleur du marché, il vaut mieux malgré tout la plateforme ProRealTime pour ça. Mais ça on, je, vous montrerai, je vous ai déjà montré précédemment dans mes formations que j'utilisais aussi la plateforme ProRealTime qu'elle est très bien bien sûr, qu'on peut descendre en, en 50 ticks en 100 tics même certains descendent plus bas mais euh, ça vous donne bien sûr beaucoup plus d'opportunités mais il faut avoir une, une maîtrise euh, d'une technique du scalping euh, excellente. Donc je pense qu'avec les bases que je vous donne, enfin les bases il n'y a pas que des bases dans mes formations hein, donc euh, euh, vous arrivez déjà à faire de, de, de très bons résultats. Euh, je pense que les indicateurs que, que j'utilise vous sont vraiment très utiles et vous donneront donc euh, les points d'entrée idéaux. Points d'entrée et point de sortie parce que ce n'est pas la peine de, de rentrer et puis d'attendre euh, d'aller faire un tour euh, et puis de perdre tout ce que vous auriez pu euh, gagner euh, sur des trades. Donc la maîtrise du scalping c'est savoir rentrer mais savoir sortir rapidement également. Donc c'est toute une technique, c'est tout un, un plaisir, c'est vraiment le, le top du trading d'arriver à maîtriser euh, très bien le scalping. Donc c'est ce que, ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'essaye de transmettre aussi. Et euh, je cherche toujours euh, l'excellence, arriver à avoir le meilleur euh, de ce qu'on peut trouver en trading. Donc je cherche toujours les, les, les meilleurs traders euh, qui peuvent m'enseigner euh, leur technique. Et euh, je tombe parfois sur, des, <rire> sur des, des très mauvaises formations mais je tombe parfois sur des bonnes formations aussi donc j'investis de l'argent dans les formations. C'est ce que je vous conseille de faire aussi et moi je vous conseille bien sûr euh, des bonnes formations à commencer par la, la mienne. Bien sûr vous allez dire euh, que, que je défends ma formation mais je pense que les retours de mes étudiants euh, prouvent quand même que je suis sur la bonne voie pour transmettre euh, le savoir que j'ai acquis, euh, enfin, que je continue d'acquérir depuis une dizaine d'années. Donc euh, le scalping reste pour moi vraiment euh, la meilleure technique, c'est vraiment arriver à, à, à l'excellence, à avoir ce qu'il y a de, de mieux au niveau de la maîtrise des marchés. Le DAX euh, ça fait euh, un an ou deux que je m'y suis mis, avant ça j'étais sur l'euro dollar principalement qui est un marché très bien pour commencer. Mais là une fois qu'on arrive à un niveau supérieur le DAX c'est quand même, quand même le, top, le top des marchés pour faire du scalping. Donc c'est ce que je vous conseille de faire donc de maîtriser une méthode de scalping qui va vous permettre d'arriver à un niveau vraiment très très élevé. Donc comme je vous dis je suis en train de suivre la formation d'un trader qui est vraiment excellent en résultat donc Peut-être qu'à l'avenir je vous dirai qui il sert, enfin je, je l'ai déjà dit à certaines personnes. Il est, il est vraiment excellent, il trade beaucoup en contre-tendance mais arriver à maîtriser ce niveau dans les contre-tendances c'est quand, quand même top et c'est ce que j'espère arriver à faire bientôt. Maintenant bien sûr on peut gagner beaucoup en tradant en tendance aussi. Mais pourquoi ne pas profiter de ce qu'il qu est possible de prendre en contre-tendance Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais me focaliser là-dessus. Donc vendredi j'aurai encore une session d'approfondissement à ce niveau-là et je pense que c'est vraiment, vraiment top d'apprendre des meilleurs traders comme ça. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, apprenez des meilleurs, évitez les formations des, des gens qui qui sont surtout des, des youtubeurs et des, euh, euh, des, des… Bon ben j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Hein. J'ai suivi une formation en 2012 euh, d'un gars qui disait être, euh, avoir la meilleure formation, faire la meilleure formation, euh, avoir des tas de diplômes. ça s'est avéré euh, que ce gars ne s'est pas trader. Donc il faut faire la part des choses. Maintenant vous allez peut-être acheter aussi des formations qui ne seront pas bonnes. Mais au bout du compte vous tomberez certainement un jour sur des formations qui vont réellement vous faire progresser comme ce que j'ai fait jusqu'ici. Ça fait 10 ans que je l'ai fait, j'espère que vous mettrez moins de temps à apprendre. En tout cas moi j'essaye de transmettre une méthode qui peut s'apprendre très rapidement. Après bien sûr même si, si ma méthode est très bonne, c'est la pratique qui vous permettra d'arriver à, à maîtriser très bien ces techniques-là. Donc euh, il faut parfois des, des techniques assez simples mais arriver à bien les maîtriser, arriver à maîtriser la psychologie également, euh, pas avoir peur. Au début il ne faut pas, pas risquer trop d'argent non plus parce que vous allez paniquer si un mouvement euh, va à contresens de votre position. Maintenant effectivement si vous arrivez à maîtriser euh, les trades dans les deux sens ça peut être hyper intéressant. Et vous faire gagner beaucoup plus d'argent. Mais en tout cas je peux vous assurer que si vous tradez rien qu'en tendance en suivant ma formation vous aurez déjà de très bons résultats euh, comme je vous l'explique dans mes formations. Donc scalping 1, 2, 3, 4, ça fait quand même quelques années de, de travail plus ma formation Ishimoku et vous arriverez à avoir un, un niveau de trading déjà excellent et euh, je pense qu'on peut apprendre toute sa vie. Mais euh, il faut être parfois persévérant. Moi, c'est ce, ce que je suis. Euh, je suis très persévérant et même si je tombe sur de mauvaises formations qui, au début, me, me décourageaient, me disaient que, que vraiment c'était très difficile le trading, ben, j'ai continué. Euh, je me suis acharné, j'ai continué à chercher, à apprendre. Et bien sûr, vous pouvez chercher il y a des gens qui disent tout est sur Internet, euh, tout est gratuitement sur Internet. Ben, vous pouvez mettre 10 ans à, à chercher, à trouver une bonne méthode. Hein. Donc moi je pense que les formations payantes sont vraiment utiles et euh, vous tomberez de temps en temps sur d'excellents de, traders qui vont vous faire, euh, vous faire faire des bons en avant et arriver à ce qu'à un moment donné euh, vous gagnez vraiment très très bien en trading. Euh, moi j'ai des anciens étudiants donc j'en ai parlé dans une vidéo précédente euh, qui voyagent toute l'année. Et qui gagnent 100% de leur capital, euh, qui gagnent des dizaines de milliers d'euros euh, par an, en traitant que euh, très peu, euh, euh, donc une ou deux heures par jour, c'est suffisant, et en voyageant tout le temps. Donc, il euh, ne faut pas forcément être toute la journée euh, devant, devant les marchés, mais une fois que vous, vous maîtrisez bien une technique, vous ouvrez votre écran. Ben Quand vous avez quelques années de pratique euh, vous voyez tout de suite s'il si y a un trait d'apprendre. Donc euh, moi c'est ce que je fais, je ne trade pas toute la journée mais quand j'ouvre mes écrans il ne faut que, que quelques minutes parfois quelques secondes pour voir euh, qu'il y a une opportunité et gagner quelques pips. Hein. Donc ça c'est avec la pratique que vous aurez mais avant tout vous devez arriver à maîtriser une méthode. Une méthode de scalping pourquoi Parce que ça vous donne beaucoup plus d'opportunités et vous prendrez beaucoup moins de risques aussi. Parce que si vous prenez un trade par exemple ici, ben vous pouvez mettre votre stop Très proche, donc prendre très peu de risques, et puis vous allez avoir euh, donc un rendement très, impo très important ici, un gain très important par rapport au risque que vous avez pris. Donc tout ça, ça s'apprend dans des méthodes de scalping, et après vous accumulez comme ça le, un nombre de trades importants en une heure, et vous faites des très beaux gains. Donc voilà euh, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc euh, on a un marché haussier formidable vous voyez ici en une minute comment il est et il faut arriver à trouver les bons points d'entrée et ça vous permet de faire des séries de trades euh, euh, magnifiques dans un marché haussier comme cela. Voilà j'espère que vous appréciez mes vidéos ce serait gentil de mettre un pouce vers le haut. Si vous n'aimez pas ben mettez un pouce vers le bas, <rire> c'est votre droit de ne pas aimer aussi. En tout cas, je suis très content que mes étudiants me donnent de très bons retours et ça prouve quand même que mon travail est utile. Et bon, il n'est pas terminé mon travail, je cherche toujours à améliorer mes formations et à améliorer bien sûr mes résultats aussi. Mais une fois qu'on a... Le virus du, le virus donc euh, du trading, ben c'est très difficile de s'en débarrasser et en tout cas je ne souhaite pas m'en débarrasser mais on peut prendre énormément de plaisir tous les jours à trader de cette manière-là sur les marchés. Voilà si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que ce que je vous ai dit dans cette vidéo vous intéresse, que vous aimeriez avoir plus d'informations encore sur ma manière de trader, sur mes conseils de trading et eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Partagez aussi cette vidéo comme ça, ça m'encouragera aussi à en faire d'autres et d'autres personnes pourront s'abonner à ma chaîne YouTube donc j'aurai plus de visibilité et c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant non seulement pour moi mais pour les autres personnes également. Donc arriver à faire la part entre les bonnes informations et les mauvaises sur Internet parce qu'il y a des mauvaises informations. Il y a des mauvaises formations au trading aussi et je pense qu'il est important de mettre en avant les bonnes informations et les bonnes formations au trading. Si vous êtes d'accord avec moi, ben allez-y, partagez mes vidéos et euh, encouragez-moi, ça me fera plaisir euh, bien sûr. Et si vous voulez une formation qui je pense est... Est plus que valable eh bien, et bien à un prix très intéressant aussi. Vous trouverez un lien vers, vers mes formations sous cette vidéo et également sur cette vidéo ici. Voilà donc je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée si vous regardez cette vidéo en fin de soirée. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à mettre des commentaires et je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de continuer à vous donner d'excellents conseils de trading.